Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour la nouvelle vidéo sur l'API de IFTTT pour l'automatisation. Donc celle-ci va nous permettre de lier le Google Assistant avec notre projet Arduino. Alors pour commencer, vous allez vous rendre sur le site de IFTTT qui est celui-ci, donc lien dans la description. Vous allez cliquer sur Sign In et ensuite Continue with Google, donc pour vous connecter avec Google qui doit être le même compte que sur votre téléphone. Donc ça marche avec Google Assistant. Vous allez ensuite cliquez sur My Applets qui se trouve tout en haut de la page et après avoir fait ceci vous devrez cliquer sur New Applets qui se trouve sur la droite après avoir cliqué dessus vous cliquerez sur Death qui va vous permettre de sélectionner une action donc vous allez chercher Assistant dans la barre de recherche ou Google Assistant c'est comme vous le voulez vous allez sélectionner ensuite Say Simple Phrase qui va vous permettre euh que votre google assistant va reconnaître jusqu'à trois phrases que vous avez rentrées et qui va permettre donc d'exécuter une action en conséquence donc là on va rentrer trois phrases de test donc qui vont nous permettre d'être reconnu par exemple éclaire moi la pièce mets de la lumière ou bien fait en sorte que je puisse y voir quelque chose et donc vous allez sélectionner, vous allez mettre j'allume la pièce j'allume la lumière la première lumière pour la pièce ensuite dans Then, vous allez sélectionner Web, vous allez taper Web, sélectionner Webhook et cliquez sur Web Request. Et vous allez mettre votre lien de Teleduino, donc qui vous permet donc d'allumer les ports, comme ceci. Ensuite, vous faites Create Action, vous désactivez les notifications, sinon c'est un peu relou, vous en recevez sur le téléphone, et vous cliquez sur Finish. Cette application donc, elle sera aussi disponible donc sur iOS, donc, vous pouvez télécharger sur l'app store mais aussi disponible sur le play store pour android donc ce qui rend un peu plus simple les choses donc on va effectuer la même opération mais sur téléphone vous ouvrez vous cliquez sur my applet vous cliquez sur le petit plus en haut de l'écran vous cliquez sur This, vous allez sélectionner bien évidemment comme tout à l'heure le google assistant voilà comme ceci ça est simple phrase comme tout à l'heure et vous mettez la phrase que vous voulez, là je vais mettre « je veux qu'il fasse noir dans ma pièce ». Donc pour éteindre par exemple la lumière, vous allez donc dans « date » maintenant, et vous allez taper « web » comme tout à l'heure. Vous sélectionnez « webhook »,« make a web request », et vous sélectionnez, et dans « url », vous mettez votre pin de l'Arduino. Donc là je l'avais pas sous la main, donc j'ai mis une adresse random. Vous désactivez les notifications, et vous faites « finish ». Alors maintenant, nous allons lancer un test pour voir si tout fonctionne, mais cette fois-ci avec les vraies phrases. Ok Google. Éteins le setup. Ok. Allume le setup. Ok. Éteins la première lumière. Allume la première lumière. Ok. Bon et eh bien voilà pour cette test. Donc du coup je vous donne rendez-vous vendredi à midi pour une prochaine vidéo de Turtle TV et mercredi prochain pour la dernière vidéo sur automatisation. Allez, salut. <musique>